Salut les rôlistes, on se retrouve pour RPG Day 2017, question numéro 8. Et il s'agit de la question quel jeu est adapté pour des sessions de 2 heures ou moins alors euh, avec peu d'hésitation je vais répondre Pirate. Euh, Pirate qui est un jeu très très léger, très bien pour présenter les gens, euh, je le disais dans la chronique où je le présente, c'est un jeu très adapté euh, même pour initier les gens en jeu de rôle parce qu'on dégagnerait comme on dégagnerait n'importe quel jeu de, de plateau ou de cartes, quel partie game euh, qu'on pourrait vouloir sortir à l'apéro avec des amis. Donc euh, sans, sans hésitation, Pirate en premier voilà pour la réponse de RPG Day 2017, numéro 9. On se retrouve très bientôt. Ciao les